Salut les pilotes, aujourd'hui dans l'Expresso on part à la découverte des transporteurs de la Résistance. Et vous allez le comprendre, dans cette extension, c'est le transporté qui compte beaucoup plus que le transporteur. On va donc survoler la figurine, que je n'ai pas encore, et regarder les cartes, en français, ouais, je vous gâte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me soutenir en passant vos commandes via le lien de Philibert en description. Allez c'est parti figurine avant les cartes toujours fidèle hein, à ce que l'on voit dans l'épisode on doit comprendre avec les présentations des différentes cartes que la capsule va se détacher hein. on remarquera que cette fameuse shuttle va basculer en effet le transport lui a déjà un pignon central et lorsque la capsule de pilotage se détache et eh ben en fait elle va révéler sa propre fixation je trouve que c'est plutôt bien fait voilà pourquoi on retrouve deux cercles de mouvement, on notera une vitesse max de 4 avec pas mal de stress dès le 3 et euh, ben, sur des virages plutôt serrés. Le cadran avec le stop semble être celui du module complet, on peut donc s'attendre à pouvoir larguer des trucs à mon avis. L'autre est moins permissif, euh, et c'est sans aucun doute celui de la capsule. Sur la carte de base du transporteur, on va découvrir 2 dés en attaque, un dé en défense... 5 en coque, complété par 3 en bouclier. Pour les actions, on va retrouver une concentration, un ciblage, et en stress, une synchronisation et un brouillage. Allez, on va changer la formule et suivre le schéma qui est proposé par FFG, découvrir les vaisseaux à travers ceux qui les pilotent. Et on va commencer avec une qui pilote dans l'espace comme personne, hein, même sans vaisseau d'ailleurs, j'ai nommé la princesse Leia. Vous remarquerez que Disney ne sait plus la représenter sans un visage de déprime totale. Bref. Alors sur la carte, qu'est-ce qu'on retrouve Après qu'un vaisseau allié a révélé son cadran, vous pouvez dépenser un jeton de force. Dans ce cas, le vaisseau choisi réduit la difficulté de sa manœuvre. A noter que ce jeton de force est rechargeable à la fin du round. Alors par exemple, hein, euh, comme on le voit sur cette image, euh, avec Po, ça peut être assez utile, euh, car il a la possibilité de payer... Une charge pour faire une action blanche supplémentaire en passant en rouge. Dans le cas présent, il fait une manœuvre rouge, puis euh, il est déstressé par Leia. Il peut donc enchaîner une concentration qui sera elle rouge et une accélération. Il est maintenant en position idéale. Alors si Léa est embarquée avec Kova, elle va tout simplement annuler les restrictions de sa carte lui permettant de lancer un dé supplémentaire lorsqu'elle défend ou effectue une attaque principale sans gagner le fameux marqueur de stress de sa manœuvre rouge révélée. On notera que Léa offre également la possibilité de faire une coordination sous couvert de la force. Pamish pourra continuer à exercer des manœuvres rouges tant qu'il a deux marqueurs de stress ou moins lui laissant une marge de manœuvre face à l'adversaire. Et si vous ajoutez Corsella, à son équipage, elle lui retire d'un seul coup tous les marqueurs de stress accumulés en exécutant une simple manœuvre bleue. C'est pas mal. Nodine aide à relayer les ordres au reste de l'escadron. Nodine peut accumuler quelques marqueurs qu'elle peut après redistribuer grâce par exemple à la capacité d'Ameline Holdo, juste avant de s'engager. On le voit ici. Le A-Wing, en mauvaise posture n'a pas de marqueur de concentration. Donc, Oldo va lui en transférer un que Nodin a capitalisé. En échange, le transport de la résistance n'a pas de marqueur de verrouillage. Donc, l'action d'Oldo le transfère, le marqueur de verrouillage du chasseur taille au transporteur qui lui est hors champ. Échange de bons procédés. Sinon, on va retrouver l'auto-blaster hein, qui lance 2D à 1-2. Si le défenseur est dans votre boule eye, vous lancez un dé de plus. Et si vous n'êtes pas dans un arc de tir de votre cible, le résultat évasion ne peut pas annuler de critique. D'une autre manière, vous pouvez vous donner plus de contrôle sur la défense d'un vaisseau en installant une série de déflecteurs orientables qui certes vont réduire la valeur de votre bouclier pour votre vaisseau, mais ajoutent l'action de renforcement à votre barre d'action. Pour rappel, cela vous ajoute en fait une évasion sous certaines conditions. Si en plus vous avez la mar à bord, cela vous donne la possibilité de le faire même sous pression. On l'a dit, dans la présentation de la figurine, le vaisseau est sécable. Et oui, ils ont osé en plus y mettre BB-8. Bon, ça me choque beaucoup moins de le voir aux commandes d'un vaisseau que aux commandes d'un TRTT et je dois avouer que je n'ai jamais autant eu envie de quitter une salle de cinéma qu'à ce passage. Et pourtant, j'en ai vu des films, croyez-moi. Bref, revenons à BB-8 qui permet de faire un tonneau et une accélération rouge. Cela me permet surtout de vous présenter la carte de la shuttle, 2 en attaque, 2 en défense, 3 en coque et 1 en bouclier. Donc, non seulement la shuttle n'est pas plus agile sans son gros cargo, mais elle tape aussi fort sans son gros canon qui est au bout. Ok, c'est moins stuffable mais je dois avouer que sur ce coup, ben, je valide pas trop. En plus d'ajouter l'action de calcul à la barre d'action de son vaisseau, PZ peut transférer les marqueurs de calcul qu'il génère à des vaisseaux alliés à 1, 2 Et si la manœuvre révélée est bleue, cela peut être une concentration. Ça, c'est très intéressant. Clairement, le module de transport de la résistance se base plus sur les interactions entre les pilotes. Lorsque Rose qui est de mon point de vue un des personnages les moins charismatiques de la saga Attaque et défend. elle agit toujours au mieux lorsqu'il y a des vaisseaux alliés dans son arc d'attaque. Elle va ainsi relancer autant de dés que d'alliés dans cette configuration. Elle sera donc à garder en seconde ligne. GA-97 vous permet avec l'état C'est la résistance, de placer un vaisseau en réserve au début de la partie et en fonction du nombre de charges que vous allez dépenser, de le déployer à un minimum de 3 d'un vaisseau ennemi. Sans aucun doute un clin d'œil aux joueurs d'Armada et à leur Amiral Radius. Vimorati peut utiliser son module de transport pour utiliser la carte Information compromettante, obligeant un adversaire à retourner son cadran face visible durant la phase Système s'il est à portée 0-3. Elle est alors libre d'utiliser Keidel Conics, interprété par la fille de Carrie Fisher dans la saga, pour modifier son propre plan de vol et se donner un avantage sur son adversaire car avec le 1 en initiative elle bougera souvent la première. Pour finir, Finn permet d'ajouter un résultat vierge modifiable sous certaines conditions à vos jets en attaque ou en défense ou de prendre un marqueur de contrainte pour ajouter un résultat de concentration. Vous aurez encore un peu moins d'une dizaine de cartes avec cette extension, mais je ne peux pas vous les présenter. Mais je vous en parlerai lorsque nous ouvrirons la boîte ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le transporteur. On est obligé de reconnaître que le jeu gagne en diversité et encore plus de maturité. On le savait, ce sont bien les nouvelles sorties qui font la richesse de la V2. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, ciao